Salut à tous, j'espère que ça va bien. Euh, bah bienvenue au nouveau si jamais vous découvrez cette vidéo et cette chaîne. Aujourd'hui, je parle d'insectes. On est sur la deuxième partie, la suite, que vous avez dû voir la semaine dernière ou dans le passé sur la chaîne. Dans le sens où j'avais essayé, avec cette grosse boîte, de filtrer de la farine avec des insectes dedans, donc des verres de farine, et de faire tout un système de filtration qui... Au premier abord, avait très bien fonctionné, où toute la farine tombait avec les petits verres au fond et au niveau du capot c'était découpé, les verres adultes restaient sur le dessus. L'inconvénient majeur, c'était que pour récupérer les verres après, c'était un foutoir pas possible, j'ai mis une demi-heure à tout nettoyer, c'était un merdier incroyable. Donc du coup, on va partir sur une nouvelle version. La farine tombe, les verres restent dedans. Et après, sur la fin, vous allez rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien vous abonner, mettre un commentaire et liker surtout comme ça la vidéo, elle va faire stomp dans les, dans les commentaires, dans les stats, bref. Et euh, vous allez avoir un nouveau test de filtration entre les verres de farine et le flocon d'avoine. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais il y a de fortes chances pour que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, je l'aurai bien dans le cul. Voilà, allez, on se retrouve avec le test. Donc voilà, en gros, on se retrouve avec tout ça. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que mes verres sont dans ce système-là, n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo qui était sur la chaîne. Vous aurez toutes les explications à ce moment-là, et vous pourrez savoir le pourquoi du comment. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ça comme ça. Donc je vais vous le mettre dans votre sens, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Voilà, donc là en fait, on a le bac principal avec tous nos amis les verts. Donc en dessous, si jamais vous tombez encore une nouvelle fois sur cette vidéo-là par hasard, on a les adultes qui sont regroupés un bon paquet, comme vous le voyez, avec quelques verts. Et puis euh, voilà, mais ils ne sont pas méchants, hein. vous voyez, euh, ils sont tout calmes, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, retourne avec tes potes. Donc je les laisse là tranquilles avec leurs carottes. Donc l'idée. L'idée, l'idée, c'est que... Ça, à l'écart. Bon, évidemment, hein, si vous vous demandez, c'est pas du tout optimisé. Hein. Le système que j'ai fait, c'est un peu de la merde. Mais bon, <rire> c'est en testant qu'on s'en rend compte. Donc, euh, on va passer la farine. Ah putain, je me suis déjà foutu ça partout. Magnifique. Donc, ouais, ça se trie bien. Par contre, ça fait de la fumée. Ok, donc voilà, on se retrouve avec le premier filtre. Bien grossier, comme vous le voyez, on a une bonne partie des verres, du flocon d'avoine, du pain, il y a un peu de tout. Donc, ça, c'est le premier tri. On laisse de côté. Bon, pour le pain, il ne faut pas vous inquiéter. Normalement, au fond, vous pouvez peut-être voir des petits verres à différents endroits. Effectivement, là, il y en a un petit qui s'est glissé. Bon, de toute façon, il ne va pas s'enfuir, donc il fera rien. Et là, cette technique, elle est beaucoup plus efficace que la première. Dans le sens où j'ai déjà filtré la moitié du bordel et ça fait déjà moins de la merde. Mais c'est assez étrange parce qu'il y en a beaucoup plus ici. Allez, dans deux ou trois passes. Comme vous le voyez ici, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur ici. Bon, vous le voyez moins que moi, mais en tout cas, on ressentit on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Et regardez, on a plein de beaux verres là, c'est pas mal. Hein voilà Regardez-moi ça une belle plâterie de verre. Attendez. J'hésite à le faire plus parce qu'ils vont se casser après. Je commence à les connaître, les petits filous, là. Et... Alors voilà, la récolte. Bon, c'est le, le premier jet, hein, vraiment, de récolte à ce niveau-là. Donc, c'est pas fantastique. On a la farine, ici. Là, maintenant, l'idée, c'est de filtrer tous les plus gros bouts. Donc, ça, c'est de la merde. C'est tellement humide que ça n'a pas bougé. Et le pain... C'est que pour les faire sortir. Bon, celui-là, il veut pas. Allez, là, sort, là Donc, voilà, on se retrouve à la fin. Voilà, là, on a le bac avec l'entièreté du filtre. Et comme vous voyez, ça fait quand même pas mal de, de verre. Ce qui est le but d'élever des verres, quand même. On va pas se mentir. Donc, en fait, moi, mon idée, c'est que le premier coup, je m'étais arrêté là. J'avais mon stack de verre avec des morceaux de merde et. Euh, du, du flocon d'avoine et je me suis dit mais merde putain je peux plus rien faire en fait parce que je vais pas, au début je m'étais amusé à trier à la main mais euh, c'est pas possible en fait, enfin c'est possible mais euh, à moins de ne pas avoir de vie en fait et d'y passer 8 heures <rire> ce qui est un petit peu con donc du coup, prochaine version évidemment il y aura pas de pain, ni de flocon d'avoine parce que euh, dédicace à tous ceux qui font de l'élevage de verre et qui utilisent du flocon d'avoine je sais pas si vous avez dans l'idée de les bouffer derrière ou ce que c'est peut-être juste pour deux oiseaux et un lézard mais euh, pour le moment en tout cas j'ai pas trouvé euh, moyen directement de filtrer le flocon d'avoine donc pour une prochaine version ça va dégager ok on est au final au bonus donc merci à toi d'être resté tout le long de la vidéo et jusqu'à la fin c'est hyper cool alors mon idée c'est de euh, faire une grosse bassine, un gros bol, de prendre une partie des verres, de les lâcher dans la flotte, et voilà. Et euh, l'idée, c'est que je me dis, les flocons d'avoine sont plus légers que de l'eau, hein, ce serait étonnant le contraire. Et je pense que les verres coulent, justement. Donc, j'espère qu'on va avoir une flotte, donc le bocal, avec la flotte, le flocon d'avoine en haut, la flotte au milieu, et les verres en bas. Ce qui permettra que je vais tout dégager, et logiquement, en même pas 5 minutes, je vais tout filtrer. En tout cas, j'espère sincèrement que ça a fonctionné. Sinon, bah, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment faire pour filtrer tout ça. Voilà. Allez, on va tester ça, et puis euh, on va voir tout de suite ce que ça donne. Euh, du coup, ça ne fonctionne pas. Je suis dégoûté. Et j'ai noyé des verres pour rien. Et euh... c'est la galère. Voilà, s'il y en a qui ont fait de l'élevage de verres de farine, bah je suis preneur de tout commentaire parce que là, j'arrive un peu au terme de mes réflexions et je ne sais pas comment prier cette merde. Bon, bah au cas où, abonne-toi quand même. Hein. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, tu pourras trouver des trucs qui pourront te faire kiffer. Des tests d'armes à feu, des tests de produits, de la bouffe, des équipements de tout genre. Euh, donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao